Salut à tous aujourd'hui, le jour de la semaine de l'horreur, on se retrouve sur Bœuf, poster Imposteur, hein. non c'est pas ça, c'est musique, attendez, du coup je vais un peu plus de son pour vous, Et ça doit être bon. Mais c'est quand même un peu le son de... du fracas. C'est moi. Bon Merci. Bon comment ça Sinon oui c'est le jour de... Ah oui. Voilà. You need to find all the milk. Vous, euh, vous avez besoin de trouver tout le... Les... crois. Go back. Le labyrinthe change toujours. Euh, prends le lait. Je me demande si il se passe quelque chose. Bon bah c'est toi, on se retrouve quand elle... Oh là, la terrasse. La compte terrasse. Non, je vais pas, je vais pas. Oh, baby. Get it. Oui. Ah. Ouais. Mm. Mm. Mm. Allez. J'ai pas vu ce qui c'était marqué sur euh, le mur. Non! Tu es perdu. Salut! La euh, porte souvent sous -moi. 382 380 degrés, à la le Non, E tu sei Oh no! J'avais critiqué là, hein, mais bon, elle est bien en fait. C'est vrai, j'avais oublié, il y charge toujours, du coup, il faut être n'importe où There. Stop, stop, Stop Ça 0 0 maintenant. j'arrête, Watching. Et tu entends regarder. Allumez oh, la lumière s'il vous plaît. Oh Ok là je vais perdre pas mon temps en fait. J'ai vu les flèches. Oui Oh c'est stressant c'est stressant J'ai flippé le montel. Ah là, voilà, ça, ça j'ai flippé le montel. <rire> bah, c'est pas tout tel que j'ai flippé Apparemment, tu as raison. Laisse-moi. Laisse-moi Ah je oh, Non, je t'oublie pas. You can't escape. Tu ne peux pas t'échapper. est ce qu'on va voir, Peach. You may oh. upon me. Je sais pas est. Il est là il est, là, il est là, il est là, il est content, il est là, il casse ses murs, il est content. <rire> Aouh Ça fait mal. <rire> que Quelqu'un peut allumer les lumières Bah allumer les lumières. Puis la porte elle se referme direct. Ah, entre. Elles Bien un non, j'ai pas envie de me retourner. Non. Carasse euh, le PNG là. Image PNG. Vous croyez qu'une lumière dans un bâtiment aussi grand bon, Ouais, si c'était euh, si contenu ici. Ouais. <rire> <rire> <rire> <rire> ah, T'es lent Pas à peine de y'a a pas de porte. Non j'ai rien Proche J'essaie de dodge. Why are you dodge Parce que t'es en train de courir peut-être non Imposteur Imposteur Tiens je t'ai... Non Un, Un autre oh, oh, couloir Le dernier milk. Oh, oh merde. J'ai trouvé le dernier milk. Hein. Le dernier milk. Hein. <rire> Nup fait 360 Oh il s'est Ah enculé Did à peine eh merde. Give in to my power. Oui. Oui. Ah, ah Ça se ressente, ouf putain. Ah Allez, une dernière pour finir, parce que c'est un peu la semaine de l'horreur. Pourquoi mon Pourquoi il y a mon camo euh, Rocket League euh, sur les murs Oh Great Star Arrête ah, ouais, le fantôme qui rentre cet endroit. Écoute bien. Je pète sur ton nez, imposteur. Bah a déjà pas vraiment de nez, j'ai vu du milky J'ai vu du milky, c'est vrai, c'est ouais, ouais, ouais. la merde qui change à chaque fois <rire> Putain de ta race S'il te plaît, me... viens pas, viens pas oui, il y a Et merde Hop oh, là, Oh milky C'est nul, on a vu un milky j'ai dû à chaque fois milking maintenant. C'est bon, on lui retourne vers où il était. <rire> ouais, c'est bien d'où qui était. Eh, <rire> euh, c'est toi qui repères, après <rire> <rire> J'ai le droit de me retourner qu'elle l'est. C'est un couloir, je déteste un couloir. Il semblait que vais vraiment crever, hein. J'ai un en encore ou... Ah oh, ouais, ça commence à laguer. Le cerveau commence à laguer. Un milky Je veux du milky. Ça va m'avoir à chaque fois cette merde. <rire> Je te dis Je te dis oui. Il y a cette fenêtre. En fait, tu peux pas savoir qui il est. Vu que ça se génère aléatoirement, euh, tu peux pas avoir le son euh, qui marche ou qui part. C'est une derrière. Comment il fait pour passer les portes sans les péter Nop No one is there J'ai peur que tu. Putain, image PNG Que tu télécharges sur Google Tu peux aller tout droit voir... pendant 53 ans Et... Ça tourne Eh, ça t'en plus. plus vite en fait il était pas si proche bon bah ça sera tout pour cette vidéo sur sur un buff imposteur hein. sur ce un sera faute ci ciao <muches>